donner aux jeunes Guadeloupéens la possibilité de s'entraîner, surtout que nous savons très bien que la Guadeloupe rapporte beaucoup de médailles au niveau mondial pour la France. Les façades en fait, sont équipées de ventelles en aluminium ouvertes, fixes, qui permettent le passage naturel du vent. Le but, c'est de faire des économies d'énergie et de créer un bâtiment qui soit ventilé naturellement au maximum. Créer une, une, aussi une luminosité naturelle maximum avec un design et un graphisme qui est quand même particulier donc pour euh, voilà, marquer un appel et inviter les gens à rentrer dans le bâtiment. Là euh, sera euh, un lieu de vie, un lieu social, un lieu euh, de dimension vraiment sportive euh, qui euh, va regrouper un peu toutes les catégories euh, de disciplines sportives et puis euh, Mornalo qui est réputé comme commune très sportive était euh, en attente de, cette, de cet équipement. Vous savez, on a là deux clubs qui ont été champions de France National 3 et sont obligés de jouer à l'extérieur chaque fois. Donc nous avons voulu effectivement, à la demande du maire et de la municipalité, mettre à disposition de la jeunesse marinalienne et de Guadeloupéenne un gymnase de plus de 330 places, mais nous pourrons monter à 500 places. Il y aura des modifications à apporter. Dans le cadre de Reactio, la région a décidé d'accompagner, d'équiper les communes de Guadeloupe en infrastructures sportive.